pour la libération On a déjà qui est parti, Hop, qui s'est envolé. Oh. Tu peux t'accrocher Voilà. Et maintenant, tu te retournes. Oui, alors tu te retournes. Hop là Coucou, au revoir Je suis contente de t'avoir euh, vu faire ta life. <rire> en partie On n'a pas eu d'eux Ah non, ah non va falloir s'arrêter au bout d'un moment hein. Ah non tu t'enterreras pas sous mon doigt <rire> Et Ouais alors Déjà qu'il y en a un qui nous a fait popo sur le couvercle Bon alors si je remonte T'es pas comme les chats toi tu veux pas absolument monter Alors on va essayer de souffler un peu Bon, alors, j'ai qu'une main de libre, donc je me vois pas bien prendre l'autre main. Jérôme, tu peux tenir la caméra <rire> Je vais mettre mon autre main devant pour qu'il change de doigt, parce qu'en plus, il commence foutreusement à me, à me chatouiller. Je suis extrêmement sensible au niveau de la peau. Non, tu contournes pas les... les hein, ouche. En fait, tout ça pour l'aider à se remonter, parce que... Il y en avait quelques-uns qui étaient coincés. Euh, allez Allez! Alors, ce qu'on peut faire pour les faire avancer, c'est les pousser au cul. Voilà. Mais le problème, c'est que là, je veux, je veux pas qu'il aille vers là. Je veux qu'il qu retourne sur sa plaque. Ou qu'il me lâche la main parce que ça commence à chatouiller. Oh, que ça chatouille! Oh, que ça chatouille! Je peux pas être sur la plaque et sur la main. C'est bon, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, Pépère! Allez, allez! Vas-y, pousse au cul. Non, pas. Non! Non! Pousser au cul, n'est pas foutre un grand coup de pied dans le, le, le popotin, c'est ça pousser au cul C'est Tu lui touches les fesses, c'est comme il n'aime pas qu'on lui touche le cul, il va avancer plus vite Bon, attends, bouge pas, oui, voilà, ça c'est plus efficace, c'est prendre une brindille Et venir, euh, oui alors c'était pas une brindille, c'était une feuille morte Et venir l'aider délicatement à se retourner, lâche la feuille, lâche la feuille, normalement il devrait ne pas faire ça oui, alors tu vas pas avancer là. Oui, alors ils se réveillent. Hein. Ils se réveillent. Euh, ils sont comme certains humains. Ils ont le réveil un peu, un peu galère. Voire très galère. Mais euh, on en a déjà un qui s'est envolé. Je suis là-bas. Là Hop. Il est aussi sur le dos, mais il va bien. Il n'y a pas de souci. Je vais reprendre la caméra. Enfin le, le téléphone. Hop, je vais vous montrer un petit peu. Donc il y en a un qui s'est déjà barré. Là, il est sur le dos, mais il va bien. Puisqu'il a bien bougé, hein, déjà. Mais il se réveille, ils vont étendre leurs ailes. Voilà. Celui-là, c'est celui qui nous a fait un popo. Voilà, suivi de très près par son popo. Il a du mal à démarrer. Hein. La première chose qu'il a fait au réveil, euh, il avait l'air mort, il a chié. Je, je réitère, il y a des humains qui font ça aussi, hein, le matin. Euh, voilà, ça se réveille doucement. Alors lui, lui je l'ai retourné plusieurs fois Il va absolument partir avec sa boule Donc euh... Attends parce que j'ai grosse papates. Et j'ai toujours Alors je sais que c'est vachement résistant C'est une espèce de peur instinctive de les écraser Je suis un petit peu maladroite alors je... Avec du vivant qui est tout petit Alors est-ce que tu veux bien lâcher ta boule euh... C'est hésitant J'ai fait une petite pause, ça me semble vouloir être long. Alors, Je crois qu'il y en a un qui m'a joyeusement chié sur le doigt. Voilà. C'est pas tous les jours qu'on se fait faire popo dessus par des cétoines. Euh, là, je profite, je vous fais une pause avec le bassin. Et forcément... Ah, les poissons On a des poissons rouges. C'est un bassin de presque 500 litres, 475 je crois. Donc il euh, y, y a la place pour euh, quelques poissons rouges. Des plantes aquatiques, notre petit coin de verdure. Et alors Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis aussi la plaque très proche d'une jardinière, comme ça, si le démarrage est dur, et qu'ils disent, non, fous-nous la paix, euh, finalement, euh, je veux pas sortir, je veux me rendormir euh, un petit coup dans la terre. Ils ont ce qu'il faut juste à côté. Donc là, je ne les touche plus. Ah, oh, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Bah, es, je crois qu'il y en a un qui a qui a entendu ma proposition de non je veux pas y aller Hop, et il est en train d'y aller Du côté aussi ça, ça bouge là, là on sent que ça, ça se réveille puisqu'on est quasiment au printemps on est le 19 mars si je ne me trompe pas avec sa boule, il a vraiment un truc. <rire> tu peux la prendre si tu veux. On te la laissera, ta boule. Donc là, c'est un petit peu la, la fin des de l'aventure euh, des Cetuanes euh, locales euh, en captivité. C'était très intéressant, très sympa. Euh, J'ai eu... Euh, un acte de reproduction, mais il n'y a pas eu d'œufs qui ont donné suite. Là, ça aurait pu, mais euh, je trouvais que le, le terrarium était quand même trop petit pour ça. Euh, donc voilà, elles vont retourner euh, faire leur vie dehors. Alors, je précise, hein, je les relâche. C'est des espèces locales. Surtout, ne relâchez jamais. Euh, il, vaut mieux, euh, il vaut mieux les tuer si vous trouvez personne pour reprendre. Relâchez jamais des bêtes qui ne viennent pas de, de votre coin. Hein. Là, c'est, euh, moi je suis en métropole, euh, c'est une espèce euh, très commune à l'Europe, euh, euh, qui, qui vient de pas très loin, euh, voilà, de, de France et de pas très loin. Mais parce que si on dit de France mais que ça vient des Domtom, bon, et vice versa. Si on est au et que ça vient de France métropolitaine, c'est pas le bon truc. Bon, mais je suis contente de les voir redémarrer et euh, repartir, refaire leur life. Bon, celle-là, elle, celle elle a fait tout le tour. Hein. Non, je fais le tour, mais en fait, non, je suis pas prête à partir. Je vais rester encore un peu avec mes, mes copains. Donc voilà. Et puis, je vais voir peut-être pour des escargots, euh, si j'en trouve. J'ai envoyé mon mari chercher des escargots dans la terre des, des bois du coin. Voilà, bah j'espère que ça vous aura plu, ces petites vidéos sur les cétoines. Et euh, bah, je vous souhaite des beaux moments d'aventure avec la nature. Salut